Nous sommes en train de vivre un événement extrêmement particulier. SKA est la deuxième organisation intergouvernementale dédiée à l'astronomie au sol qui existe au monde. Nous entrons dans une ère où il y aura des télescopes géants qui vont travailler pour les décennies à venir pour essayer de comprendre les mystères de l'Univers. Il faut dire que Derrière tout ça, ce qu'il y a, c'est beaucoup d'années de travail par beaucoup de gens dans le monde entier et aussi des pays qui ont vraiment décidé, qui ont eu la vision de décider de s'impliquer à fond. Maintenant, arrive cette nouvelle étape et voilà qu'on me demande de présider le Conseil. Tout ce que je peux dire, c'est que je mettrai au service de ce Conseil toute l'expérience, sur les grands projets internationaux et les grands instruments que j'ai acquis au long de ma carrière. From any angle in which you look at this, uh, it's a highly significant event uh, for world astronomy. It's, it's the birth of a, of a new observatory, and not any observatory either. It's one of the, the mega science facilities of the 21st century. A country that is, uh, is part of or joins the, the SKA observatory, is joining one of the great scientific adventures of the 21st century. It's science that drives us, uh, and it is science that excites the communities in those countries. It's, it's a team achievement. It's the, it's the culmination of many years' work. Just seeing the progress in the project has given me a great sense of personal satisfaction. And I still love coming into work every day. It's a privilege and an honor to be the first Director-General of the SKA Observatory.